Debout, homme. Debout, homme. Nous sommes tes œuvres. Nous sommes des hormones d'hommes, des hommes d'œuvres, des œuvres d'hommes, des œuvres d'hommes non finies ni pourris, nous sommes des hommes, des feuilles qui battent au vent, à se laisser porter inlassablement dans les déserts d'essayer, homme, de comprendre cet homme, que je te verse, que je te verbe, la goutte de sang rouge que tu bois comme du vin rouge, Homme, l'homme, l'homme, œuvre de l'arbre aux racines lointaines et perce le ciel à caresser les étoiles du temps qui s'enfile, du temps qui s'enfile dans la pelote du cœur. Homme, homme, nous sommes tes œuvres, nous sommes tes hormones d'homme. Des hommes d'œuvres, des œuvres d'hommes non finies, non pourries. Nous sommes des hommes, des feuilles, au vent sommes, sommes, sommes, porter et Inlassablement dans les déserts, essayer de comprendre cet homme. Je te verse le verbe, la goutte de sang rouge que tu bois comme du vin rouge. Mais l'homme, cet, cet homme, cet hormone de l'œuvre de l'âme. vos racines lointaines et perçues le ciel, à caresser les étoiles. Dans temps Dans la dans, dans, dans la pelote du vient,